Oh waouh! Ah oui, quand même! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien! Aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouveau vlog. Je vais vlogger plusieurs jours de, cette, de ces prochains jours. Je Waouh! Oh cha! Je me réveille, c'est compliqué, ok! On a pout pout! Ah mon bébé! Bonjour toi! Elle m'a dit non, mais oh, la fusée, tu vas où là <rire> Non mais tout ça pour aller manger quoi, tu pourrais dire bonjour au moins. Que je vous explique un petit peu, en attendant d'avoir un vrai travail euh, qui va bientôt arriver, ah, wow, wow. j'avais repris tout ce qui est garde de chien et garde de chat. Et donc euh, en ce moment, je m'occupe de deux chiens. Un chien notamment dont je m'occupe seulement pour une promenade Donc je vais aller le promener cet après-midi Et un chien dont je m'occupe euh, le matin et le midi Donc avant même d'aller petit déjeuner je vais aller en pyjama et avec cette tête là euh, M'occuper de cette petite chienne Allez let's go on y va Oh, il fait encore ton dos Bon, je vous présente Fabulette. un oh, petite mère bon, ma mission avec elle, en gros, le matin, je passe, je dois ouvrir tous les volets. Et si elle le souhaite, et ça fait plusieurs fois qu'elle le fait pas, et ben, elle va faire son petit tour dans le jardin. C'est une chaîne qui est vieille, qui est aveugle. Pas la promener, ils m'ont conseillé de pas la promener. Je sais pas si elle va vouloir faire son petit tour ce matin. Enfin bon, oh, elle n'a pas l'air de vouloir, elle fait grâce matelas, Mimi. Bonjour à tous les volets Là on est sur une très belle grasse massée et quoi C'est tu t'en fous que je sois venue quoi <rire> Bon bah écoutez je vais attendre un petit peu Et puis euh, si elle veut pas De toute façon je repasse le midi Si moi je vais dehors tu vas me suivre Fabulette J'ai un recours Ah ah, ma technique a à tête marché, Fabulette Oh coucou mes mères Oh Oh l'audace Allez Oh Les fesses Les fesses oui, ça fait du bien pas papouilles. Oui, ça fait du bien pas papouilles. Tu veux juste des gratouilles, mais c'est pas possible. Pour faire le pipi le matin. 20 minutes later... très régulière, on pour en faire une musique. Ma mission de ce matin, c'était un peu un échec. Moi, je te dis à tout à l'heure Tout à l'heure, ma belle. Ça y est, j'ai retrouvé ma petite boule de poil à moi, qu'on n'a rien à péter. Tu pourrais au moins ronronner, faire semblant d'être heureux. Mon bébé Bon, je me suis préparé mon petit déjeuner, ça y est, je suis posée. Donc alors, moi je mange toujours une banane, des petites biscottes, ce matin j'ai envie de remettre dessus, elles sont au blé complet, elles sont trop bonnes. Saladier de thé, <rire> clairement, et comme vous pouvez le voir, des compléments alimentaires. Ça ressemble à un placement de produits mais pas du tout <rire> Je ne suis pas rémunérée, ok Mais je vais quand même vous en parler parce que c'est un vrai coup de cœur. Je vais être très synthétique, je vous le promets, ok J'ai mis sur mon CV que je savais être synthétique, donc normalement je sais le faire. En gros, Cure, c'est une marque de compléments alimentaires. Vous allez sur leur site, vous répondez à un questionnaire où en gros vous parlez de toutes vos problématiques et ça vous propose des compléments alimentaires adaptés à vos problématiques. Et après, vous, dans ce qu'ils vous proposent, vous piochez ce qui vous intéresse et vous recevez dans une box mensuelle, voix voilà, des petits sachets, c'est un sachet par jour où vous avez tous vos compléments, donc sous format de gélules. Putain j'ai été vraiment synthétique hein moi j'ai 5 gélules plus la poudre à prendre donc moi j'ai principalement pris des trucs pour mon transit intestinal puisque j'ai le syndrome de l'intestin irritable donc j'ai notamment des probiotiques, j'ai pris aussi des trucs pour ma peau et mes cheveux, donc du zinc j'ai pris du magnésium j'ai pris euh, la poudre, oh, c'est de la L-glutamine, c'est pareil c'est pour le transit oui on parle caca ici ok j'ai des problèmes de caca, tout est recyclé en plus, donc vraiment je trouve le concept génial, J'ai pioché mon petit sachet du jour parce que sur chaque sachet il y a un petit mot, bonjour Margot petites habitudes, grand changement waouh, nous sommes sur de la philosophie, je le concept trop cool et je sais que j'ai un code de parrainage que je vous mets sur l'écran, puis je le remets en barre d'infos. en barre d'info vous avez plein de bons plans parrainage que moi je mets... Euh... Tout le temps à disposition, c'est tout le temps en barre d'infos qu'il faut aller voir. Eh ouais, elle est pas là pour rien Le seul truc que je peux reprocher, c'est qu'il y en a qui sont énormes Si vous galérez à avaler comme moi, titre bah, Des fois, c'est un peu compliqué, quoi. Des fois, j'ai un peu peur de m'étouffer. En plus, comme c'est vous qui, qui choisissez en fait les compléments alimentaires que vous prenez dans votre box, bah, c'est vous qui choisissez le prix, finalement. Après, vous pouvez les retirer de votre panier si ça fait trop cher. Enfin, euh, voilà, quoi et c'est du sport hein Voilà, j'arrête ici ce placement qui n'est pas un placement. Je vais prendre mon petit déjeuner devant de petites vidéos YouTube. Hein. Promis ce vlog, ça ne sera pas que des animaux. De toute façon, vous l'avez vu dans le titre. Vous savez ce qui se passe pour moi dans quelques jours. Hop là Le petit repas du midi qui n'a ni queue ni tête des nuggets. Avec des petits pois carottes. Bon je vous retrouve, je suis beaucoup plus pimpée. Ah ça fait plaisir, j'avais envie aujourd'hui. Je vais faire ce que j'appelle ma tournée des chiens. Puisque là je vais enchaîner. Donc je vais retourner voir la petite chienne que vous avez vue tout à l'heure. Je vais lui donner à manger. Et ensuite je vais aller voir un autre chien que je vais promener pendant une demi-heure. Puisque sa maîtresse est au travail. Je suis triste parce que c'est une des dernières fois que je vais le voir. Parce que voilà, je faisais ce petit job en attendant de trouver un travail. Et si vous me suivez sur Insta, vous le savez, j'ai trouvé un travail à 50%. Mais du coup, bah, je ne vais plus pouvoir faire cette, euh, ces promenades de chiens, donc je suis un peu triste. Mais bon, bref, euh, pardon. Let's go faire la tournée des chiens. Alors, comment allons-nous être accueillis Oh, encore au dodo Ah, ah, madame se lève. Ré, ah, coucou oh es belle, oui oh belle, t'es belle, t'es belle. Viens voilà. là. là, Là ma belle. Voilà, là. Bon appétit Oui, on se revoit demain matin. Et là, vous devez vous dire, mais qui s'en occupe l'après-midi et le soir Eh bien, c'est un membre de la famille, des propriétaires. Bon, bah, allez, on va aller voir le deuxième chien Bon, allez, on va se mettre une bonne petite playlist. Ça. Oh, tu es beau, oh, tu es beau, tu es trop beau. Oh, il est trop beau, il est trop beau, il est trop beau. Et bah, voilà, on fait du gros câlin. On fait, les, on fait les fesses et la tête en même temps. Oui, oui, c'est très important ça. Il faut savoir que ce petit loulou, ça fait trois mois que je le promène euh, toutes les semaines. Donc, je me suis vachement attachée. Je suis presque triste d'avoir trouvé du travail parce que je vais plus te voir. Il est pas Je vais te manquer. Oui, oui, oui, oui, oui. Je prends ça pour un oui. Tu vas me manquer aussi. Très fort. On va sortir Oui Oui Allez, on y va Allez, on y va Toujours la galère avec tes poils. T'as trop de poils Alors, il faut savoir qu'avec Raiko, c'est pas du tout une balade tranquille. C'est-à-dire que là, ça fait deux minutes, je suis déjà essoufflée. Ça, c'est une vraie fusée. Bon, là, forcément, je vous dis ça. C'est la pause sniff-sniffé et pipi, quoi. Voilà. Mais après, hop Regardez-moi ça, c'est une fusée. Ça fait mon sport de la semaine à chaque fois. C'est terrible. Bon bah voilà, balade terminée. Toujours intriguée par cette caméra. Tu vas me manquer mon loulou. Mais je te revois demain en vrai. Mais ça fait partie des dernières promenades. Oui je suis triste, je suis triste, je suis triste, je suis triste, je suis triste. Bon, let's go home. Je voilà, rentrer chez moi. Euh, oh il faut que je valide mes pas. Weward, d'ailleurs, vu que j'ai dû marcher, bien marcher avec le petit loulou. Si vous connaissez pas, j'ai un code de parrainage, pareil, en barre d'infos, ce n'est pas une ponceau. Vous marchez, vous validez vos pas, ça vous fait des petits sous. Moi, j'ai déjà eu un virement de 20 euros grâce à ça. Bon, les amis, il faut que je vous fasse une confession. J'ai l'impression d'être une personne de 90 ans en disant ça. Je me suis inscrite à un jeu télé. Je sais pas si je vais être prise, je dis, en vrai j'en ai aucune idée Le jeu télé c'est 100% logique Trop kiffé le concept, je me suis inscrite sur un coup de tête Mais en gros c'est des questions de logique, c'est pas des questions de culture J'ai. Je me regarde tous les replays de l'émission pour entraîner mon cerveau Et comprendre la logique en fait, de enfin plein de logiques différentes quoi Du coup il euh, y a la bouilloire qui s'énerve en fond Au... Au cas où je suis prise, je m'entraîne donc voilà mon petit programme du début d'après-midi, c'est que je vais regarder le replay de 100% logique qui est passé hier soir à la télé. Je sais que vous me jugez là. Du coup, je vais regarder ça. Arrêtez de me juger Je sais que vous me jugez. arrêtez Je suis dépitée, il y a pas de replay parce qu'en fait, il a pas eu d'émission hier soir. Oh les gars, je suis trop contente, j'ai trouvé, trouvé un replay d'une émission que j'ai pas vue que de rebondissements incroyables dans ce vlog Qu'est-ce qu'on s'amuse sur la chaîne P. La du coup c'est bon, je peux regarder l'émission. Il est actuellement 17h30, j'ai terminé de regarder mon replay telle une vieille petite mamie. Et euh, de base je devais aller chez mon frère mais finalement ça ne se fait pas. Donc je vais lancer un petit live sur Instagram. Je fais souvent des lives sur Instagram, j'aime beaucoup faire ça mais c'est toujours le stress. J'ai toujours peur qu'il n'y ait personne, qu'il n'y ait pas de questions, qu'il n'y ait pas de conversation et que, du coup que ce soit nul. Let's go ah, le monde arrive. Hello, hello, hello, coucou le vlog, eh oui <rire> Live tous les week-ends, franchement je pense que je vais finir par faire des lives tous les week-ends, ouais Comment ça va Bah ça va bien et vous Dites-moi, racontez-moi un peu votre journée, comment vous allez On peut parler de, de tout et de n'importe quoi ici, on a parlé de caca hier, donc on peut vraiment parler de tout. Eh bien bonjour Je vous retrouve, nous sommes quelques jours plus tard pour vous faire un petit peu l'introduction à euh, la... La journée de demain dont j'ai très peur, ok Pourquoi je vous fais l'introduction de la journée de demain aujourd'hui Parce que demain je me lève très tôt, que j'aurai la tête là où je pense, c'est-à-dire dans mon fion, et que je me connais, euh, je ne pourrai pas vous parler. Je profite de poser le soin repigmentant sur mes cheveux, voilà, pour ceux qui veulent savoir en plus comment j'entretiens la couleur de mes cheveux. Vous l'avez vu dans le titre de toute façon, demain je pars à Paris. Pour aller me faire tatouer mon plus gros tatouage. Donc en fait je vais euh, terminer mon bras droit. Qui est celui-ci. Où il y a déjà ce bracelet floral. Donc je, je pars pour la journée. Puisque euh, c'est une séance qui va durer au moins toute la journée. Il m'a dit qu'il faudrait peut-être que je revienne à Paris une autre fois. Euh, si jamais on n'a pas terminé, je suis très stressée parce que déjà c'est un gros tatouage, c'est un tatouage qui me tient énormément à cœur, c'est un tatouage pour ma maman. Donc forcément, qui dit tatouage euh, très euh, sentimental dit encore plus d'appréhension que pour les autres tatouages. En plus de ça, enfin je connais pas du tout le tatoueur, enfin euh, je, je le suis sur Instagram et il fait un travail magnifique. Je ne doute pas trop en fait du fait que mon tatouage sera très beau, mais en fait j'ai peur de tomber sur un tatoueur euh, pas très sympa. Donc euh, je suis hyper stressée, demain je me lève hyper tôt puisque je prends le train à 7h30, je crois. Oh, J'avais des tâches sur mon crâne. Ah oh, j'ai merdé là. Là j'ai merdouillé là. Je suis stressée pour tout. Hein. J'ai peur de louper mon train, j'ai peur de pas me réveiller, j'ai peur de tomber sur un tatoueur pas sympa. J'ai peur euh, que au final euh, ça me plaise pas d'avoir le bras complètement tatoué. J'ai peur de tout parce que c'est un gros changement corporel. Et du coup, j'ai peur d'avoir la diarrhée parce que je stresse. Serais... <rire> on se dit tout ici, on est entre nous, ok Mais je voulais vous faire cette petite introduction parce que demain matin, euh, clairement, euh, à 6h du matin, je n'aurai aucunement le courage de vous parler. Dis Siri, dis Siri, dis Siri, dis Siri, mets un minuteur de 20 minutes. C'est parti pour 20 minutes. Il m'énerve des fois. Deuxième tatouage du mois. Hein. Oui, si vous me suivez sur Insta, vous le savez. Donc voilà pour la petite introduction à la journée de demain que je voulais vous faire. Je suis comme ça, vous l'aurez compris. Mais bon, on se retrouve dans quelques secondes pour vous et demain matin pour moi. J'ai peur Non, tu peux c'est pour toi. Petit topo, je suis bien arrivée à Paris, j'ai quelques minutes de retard mais là je suis devant le tatoueur donc je vais rentrer. Je suis un petit peu en retard, j'ai 3-4 minutes mais euh, Louise m'a a envoyé un message pour me prévenir qu'il avait 30 minutes de retard et il s'excusait. Pas la plus en retard, c'est lui le plus en retard mais je vais quand même rentrer. Je derrière. Alors, pause. Je vous explique rapidement. D'abord, il va me raser parce que j'ai beaucoup de poils, OK Mais on va passer à la pause de tous les stencils. Mais avant ça, on a passé au moins, je dirais, trois quarts d'heure, une heure à voir ensemble les dessins, décider en fonction des mouvements de mes bras, de mes muscles, où placer les différents éléments. Voilà, on n'a pas direct commencé par les stencils. Il m'a montré plusieurs modèles, par exemple, d'hirondelles, de papillons, de fleurs. C'était la petite pause parce que ça, je ne l'ai pas filmé. Il euh, y a du poil. Okay, <rire> c'est la case de bois pour tout le monde. Hein, <rire> on est obligé de mettre deux, trois feuilles, tu vois, comme on a dit sur le bas, là, juste ouais. là, ici, là, tu vois. Ouais. Pour finir, en vrai. fait, la longueur du bras, ce sera pas mal. Ouais, sinon, ça va faire bizarre. Euh... Ouais, ça va s'arrêter net, c'est pas forcément moche, mais je trouve que ça peut être cool d'avoir bah, deux bah, trois feuilles. Ouais, fêtes, ça fait un rappel, quoi. Je trouve que lui, ça l'imbrique bien au moins. Ouais, ouais. C'est bien poli. Ouais. Je suis plein un cadeau. Bon, oh, le pire, c'est que les mecs, il y a parfois des mecs. Oui, des mecs, mais moi je ours, suis femme, pas, pas. tu vois, je suis bien poli. Ah, ben là, vraiment, c'est des ours. Ils sont tellement épais que tu même pas leur peau. par terre. Hein. Tu vas relâcher le bras. Euh, Tu vois ce vide là je trouve qu'il est bien, ouais. tu vois, on le retrouve un peu là, fin on a... et puis on le retrouve un petit peu là, tu vois, un petit peu là ouais. Je c'est bien parce qu'après, si on vient tout remplir, je que ça va être tout much ouais. et On va perdre des mouvements, donc là il y a juste les bases, après je vais connecter des choses, d'autres pas et Tu vois en gros ça, ça c'est une compo là, là c'est une compo là, et là une compo là, tu vois trois okay. compos, plus les deux oiseaux, donc ça ça va être lié, il va y avoir des feuilles en plus et tout, c'est bien Ouais, je suis trop fan un... Bien, hein ah, donc là, ce que vous voyez, c'est qu'on a posé tous les stencils et ensuite il a dessiné ce qu'on appelle en free end, donc au feutre directement sur la peau. Petit de feuilles, des petits euh, graminés. Donc tous les petits traits roses que vous voyez, c'est ce qu'il a dessiné directement sur ma peau au feutre. C'est ce qu'on appelle du free end, donc euh, pour le dire en français à main levée. Ça a permis en fait de faire la connexion entre les différentes fleurs, les différents éléments du tatouage pour avoir quelque chose d'harmonieux. Ça avance, ça avance bien et euh, c'est incroyable. J'ai envie de pleurer de joie. C'est incroyable. Comme moi, on commence à ne plus en pouvoir, mais ça avance et c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. On est au bout de notre vie, je crois. Ça sera pas terminé aujourd'hui, c'est sûr. Et bien, me voilà sortie de chez le tatoueur. Je suis exténuée et il était exténué aussi. C'est pour ça qu'on ne l'a pas terminé. Euh, on a préféré remettre un rendez-vous, euh, je vais pas payer plus cher donc ça c'est cool mais on va remettre un rendez-vous parce qu'en en fait il m'a dit euh, sinon je vais finir à l'arrache, ça sert à rien et en fait il sentait que euh, moi euh, tout mon corps tremblait. Du coup j'ai rendez-vous euh, un dimanche mi-avril pour le terminer donc si vous voulez euh, le voir euh, fini bah, je vous invite à me suivre sur Insta puisque c'est là que je le montrerai je pense. Donc bon, je vais filer tranquillement à la gare Montparnasse, du coup j'ai grave le temps. Et bonsoir, je vous retrouve, je suis rentrée chez moi. Je suis même dans mon lit, alors qu'il est assez tôt je crois 22h21, ça va j'ai connu pire, je suis exténuée, ça fait, euh, ça fait des heures que je suis exténuée, une journée de tatouage pareil c'est intense je pense que le tatoueur est aussi exténué que moi je voulais juste conclure cette journée mais je vous retrouve dans quelques secondes pour vous faire un bilan de cette expérience avec ce tatoueur vous montrer où en est le tatou, parce que comme vous le savez il n'est pas terminé, il y a une grande partie qui est faite, donc vous montrer euh, en gros où on en est et quelle est la suite du projet du tatouage, je vous retrouve retrouve dans quelques secondes, bonne nuit bah, bonne nuit à moi finalement peut-être à vous si vous regardez cette vidéo mais du coup finissez la vidéo a demain Et salut salut On se retrouve donc pour clôturer ce vlog. Je vais vous raconter mon expérience avec le tatoueur, puis après je vais vous montrer le tatouage, où il en est. Il y a plusieurs mois de cela, je vous ai demandé sur Instagram des noms de tatoueurs dans le style que je voulais, c'est-à-dire Finline, Plein de noms de tatoueurs, j'ai découvert des tatoueurs incroyables. Et vous m'avez été plusieurs à recommander celui chez qui je suis allée. Donc je vous mets son Insta ici, c'est Alexandre et c'est le fondateur du salon de tatouage, du shop... Lacer Paris, c'est un tatoueur que moi je ne connaissais pas du tout, quand je suis arrivée sur son Instagram, j'ai eu un énorme, mais un énorme coup de cœur, j'ai craqué totalement sur le travail qu'il faisait, j'ai donc contacté, envoyé un mail, et à mon grand étonnement, il a accepté mon projet, j'ai contacté plusieurs tatoueurs, et ils m'ont quasiment tous dit non, parce qu'ils ne, vu que mon tatouage existant était du old school, ça n'allait pas du tout avec leur style, donc ils ne voulaient pas, et là, j'ai eu un oui. Je me suis dit, what the fuck Au téléphone, j'ai bien insisté. J'étais genre, mais vous avez bien compris le projet Enfin, enfin est-ce que... Alors moi, je savais pas son nom à l'époque, donc je dis, est-ce que Dot a bien compris le projet enfin, Je sais pas ce que j'ai eu, j'ai eu une intuition. Je me suis dit, let's go. Le stress pendant... Euh... Bah, pas très longtemps, parce qu'en fait, j'ai eu trop de chance. Normalement, il y a des mois d'attente. Et moi, j'ai dû attendre genre deux semaines et demie. Donc trop bien. Et moi, je vous fais mon retour qui va être hyper positif. Oui, je sais que vous attendez que je vous le montre. Deux minutes, ok Déjà, hygiène impeccable. Hyper professionnel hyper à l'écoute, c'était génial, en fait on a fait le dessin ensemble, euh, entre guillemets, il m'a fait plusieurs propositions, on a choisi la taille ensemble et en fait il a été un professionnel incroyable, notamment sur la disposition des stencils, donc la disposition des différentes fleurs des de, de, les rondelles, du papillon et en fait tu sentais qu'il était hyper pro parce qu'il savait par exemple, il me disait Ouais, là, le mouvement de l'hirondelle avec le triceps, ça va être comme ça. Et puis les fleurs, faut que je vais en mettre par là. Et puis machin. Enfin, tu sentais qu'il savait ce qu'il faisait. Le projet initial, en fait, c'était que je parle de mon tatouage existant et que ça s'arrête à l'épaule. Et en fait, le projet l'a tellement emballé qu'il est allé plus loin. Je suis trop contente parce que c'est déjà magnifique alors qu'il n'est pas terminé. Donc, en plus de ça, moi, je l'ai trouvé très sympa. J'ai vraiment passé 6 heures complète à me faire tatouer avec lui. On n'a pas parlé pendant les 6 heures parce qu'il était concentré. J'étais concentrée aussi pour résister à la douleur parce que ça fait mal. On a rigolé. Enfin voilà, c'était quand même fun. Il a été aussi hyper professionnel parce que il s'est arrêté parce qu'il n'en pouvait plus, il m'a dit que clairement il pouvait le terminer, mais que ça aurait été terminé à l'arrache, et que ça aurait été de moins bonne qualité, et que lui ça ne lui plaisait pas de faire ça, je trouve ça hyper pro. Il m'a remis une séance un dimanche, alors que le shop est normalement fermé le dimanche, mais c'est parce que moi je ne pouvais pas autrement en semaine, vu que je viens de Rennes et que c'est sur Paris, donc il va travailler un dimanche juste pour moi, et c'est pas parce que je suis youtubeuse, parce qu'il n'a pas demandé le nom de ma chaîne, il a vu que je suis le même, il est... Il sont... m'a rien demandé hein. Moi ça a été un énorme coup de cœur ce tatoueur Et ce tatouage, je vais voir quand il va vieillir Comment il va vieillir mais... Et qui sait comment rendre un projet Quand tu lui expliques Comment il arrive à le rendre encore plus beau En vrai Moi c'était vraiment, enfin, ça m'a choqué en fait En fait c'était le positionnement les différents éléments qui rend le projet encore plus magnifique. En plus, il a un chien qui est trop mignon. Donc moi, ça m'a fait craquer. Allez, je vais vous montrer le petit tatouage. Enfin, le petit, tout est relatif. Ça me fait mal, par contre. Ah, mon Dieu, il est tellement beau. Je vais essayer de vous le montrer déjà en global. Mais c'est compliqué, il est tellement grand. Voilà, en global, où on en est. De base, le projet devait commencer là et s'arrêter, en gros, ici. Il m'a fait déjà des petites fleurs à ce niveau-là, qui n'étaient pas du tout prévues. Putain, je ne vais plus être en par contre. Ouf. Moi, je voulais absolument un papillon. Je rappelle que c'est un tatouage pour ma maman. Et une hirondelle. Cette hirondelle. Pardon. Mais pardon. Elle est... Incroyable. Toute cette partie-là, il l'a fait, enfin en tout cas toutes les feuilles-là, il l'a fait à main levée. D'ailleurs pour la douleur, c'est l'endroit qui m'a fait le plus mal, l'intérieur du bras, il, il m'avait prévenu. Donc on a juste fait les tracés de cette pivoine, là c'est à remplir cette pivoine, et ce qu'on va faire, on va rajouter des, petits, euh, des petites fleurs ou des petits euh, graminés, vous voyez euh, les graminés, quand je dis graminés, c'est... Euh, faut que j'en retrouve, c'est ça et de ce côté là on voit encore un peu les traces de feutre mais vous avez vu sur le stencil hier en fait il va y avoir des fleurs qui vont aller jusqu'à ma clavicule. Le projet est encore plus grand que ce qui était prévu initialement, je, je, moi je le trouve magnifique ce tatouage, je suis choquée à quel point euh, mon ancien s'imbrique bien, en fait il a réussi à imbriquer un tatouage qui n'a rien à voir comme style avec son style à lui, enfin je suis, euh, je suis émerveillée quand j'ai mon bras vraiment il va me faire tout ça en plus et il m'a fait ça en plus, gratuitement en fait c'était pas prévu dans le projet du tout sauf que il m'a dit bah moi ça, le, le projet il m'a emballé donc je vais pas te le faire payer plus parce que bah on t'avait dit un, un, un chiffre donc tu vas payer le montant qu'on t'avait dit, je suis fan écoutez j'ai pas d'autres mots, j'ai l'impression que c'était pas moi, et... je suis tellement j'ai envie de pleurer en fait parce que je sais que ma mère aurait adoré ce tatouage et je suis tellement heureuse de l'avoir sur moi, c'est vraiment un shop avec plein de tatoueurs donc vous pouvez découvrir des tatoueurs qui ont l'air très talentueux aussi et très gentils aussi moi j'en ai croisé euh, deux qui euh, sont venus me voir sont venus me dire bonjour euh, voilà qui, euh, qui étaient curieux du projet et qui trouvaient le projet euh, génial petit vlog, j'espère qu'il vous aura plu et en attendant la prochaine vidéo je vous souhaite à tous et à tous une très bonne journée, c'est pas du tout ça <rire> en même temps je vous souhaite une bonne journée mais je vous fais de gros bisous, ciao